Bonjour à tous! Comme vous le savez, le premier jour de la semaine, on apprend quelque chose de nouveau et au cours suivant, on révise ce que l'on a appris. Donc, aujourd'hui, on va réviser ce que l'on a appris dans le cours précédent. Commençons maintenant la révision du cours précédent. Pourquoi utiliser les puces et la numérotation? Si vous voulez préparer une liste et que vous voulez mettre différents symboles au début de chacune de ces lignes, vous utiliserez l'option « plus ». Il faut utiliser l'option « plus » pour mettre des puces devant chaque ligne. Si par contre, on veut mettre un chiffre devant chaque ligne, on utilisera la numérotation. Alors, comment définir les marches d'une page? Pour définir les marches de la page, on utilisera le sous-menu « Page du menu « Format ». Cela vous aidera à définir les marches sur la page de « Writer ». Quel sous-menu du menu « Format » permet de modifier la couleur d'arrière-plan du texte? Si l'on veut changer la couleur d'arrière-plan du texte, on peut le faire à l'aide de l'option d'arrière-plan du sous-menu Caractères. Pourquoi utiliser l'option arrière-plan du sous-menu Page En utilisant l'option arrière-plan du sous-menu Page, on peut changer l'arrière-plan de la page. On peut également changer la couleur de l'arrière-plan de la page et y insérer une image. Pourquoi utiliser l'option « Bordure » dans le sous-menu « Page Vous pouvez utiliser l'option « Bordure » pour obtenir une bordure sur les quatre côtés de la page. Cela fait apparaître une ligne sur les quatre côtés de la page. On peut également mettre une bordure uniquement sur le haut et le bas de la page ou même sur la roche ou la droite de la page. Vous pouvez modifier la taille de la ligne ainsi que son style. La couleur de ligne de la bordure peut également être modifiée grâce à cette option. Allumez ensuite votre ordinateur et utilisez la méthode que vous avez apprise pour ouvrir le fichier de Writer. Voyons maintenant quelles sont les options que vous allez vous entraîner à utiliser aujourd'hui. Vous allez d'abord vous entraîner à utiliser le sous-menu Caractères. Ensuite, vous allez vous entraîner à utiliser certaines des options du sous-menu paragraphe. Ensuite, vous allez vous entraîner à utiliser les puces et la numérotation. Et enfin, vous allez vous entraîner à utiliser certaines options du sous-menu page. Avez-vous ouvert le fichier de Writer? Si vous rencontrez des problèmes, vous pouvez demander de l'aide. Tapez maintenant le paragraphe affiché à l'écran. Avez-vous tapé le paragraphe? Si vous ne l'avez pas encore tapé, faites-le rapidement afin de vous entraîner à utiliser les options. Tout d'abord... Après avoir sélectionné le paragraphe complet, changez la taille du paragraphe en utilisant le sous-menu « Caractères ». Puis, changez le style de la police et utilisez l'option « Surlignage » sur ce paragraphe. Si vous rencontrez des problèmes, regardez la vidéo et apprenez à le faire. Apprenons comment changer la taille de police. Le nom de police est d'utiliser l'option surlignage dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Caractère. Une boîte apparaîtra avec les différents onglets. Sous l'onglet Police, vous pouvez changer le nom de police de l'option Police. Vous pouvez voir les différents noms de police dans la boîte. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle police de votre choix. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Puis, changez la taille de police dans la boîte de taille. Ensuite, cliquez sur l'onglet Effets de caractère. Puis, vous devez cliquer sur le menu déroulant de l'option Surlignage. Ici, vous pouvez voir les différents styles de surlignage. Cliquez sur le style « Pointier. Vous pouvez sélectionner n'importe quel style de votre choix, comme vous pouvez voir en vidéo. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu Nous avons sélectionné les différents styles de surlignage pour voir ses aperçus. Après avoir sélectionné le style, cliquez sur le bouton OK. Voilà, c'est comme ça, nous pouvons changer la taille de police, le nom de police et utiliser l'option sur lignage dans writer. Ensuite, dans le même paragraphe, à l'aide du sous-menu Caractères, changez la couleur de police. Changez le texte en lettres minuscules, puis en lettres majuscules et montrez ensuite comment faire un double soulignement. Si vous rencontrez un problème, regardez la vidéo et apprenez. Apprenons comment formater un texte en utilisant l'option « Couleur de police, effet et soulignage dans writer ». Tout d'abord, sélectionnez le texte que vous voulez formater. Ensuite, cliquez sur le menu Format. Puis, cliquez sur le sous-menu Caractère. Ici, vous pouvez voir les différents onglets comme Police, Effet de caractère, Position, etc. Sous l'onglet Effet de caractère, vous devez cliquer sur le menu déroulant de l'option couleur de police. Ici, vous pouvez voir les différentes couleurs dans la boîte. Vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur de votre choix. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Puis, cliquez sur OK. Voilà, la couleur de texte est changée. Maintenant, Sélectionnez à nouveau le texte. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Caractère. Le même boîte apparaîtra. Ici, vous devez changer l'effet à l'aide de l'option Effet. Pour le faire, il faut cliquer sur le menu déroulant de l'option Effets. Vous avez les différents effets dans la boîte. Vous devez cliquer sur l'effet Petite majuscule. Puis, cliquez sur le bouton OK. Voilà. Les lettres de texte sont changées en petites majuscules. Ensuite, sélectionnez à nouveau le texte. Puis, cliquez à nouveau sur le menu Format. Et cliquez sur le sous-menu Caractères. Maintenant, vous allez utiliser l'option Soulignage. Alors, cliquez sur le menu déroulant de soulignage et sélectionnez n'importe quel style de soulignage de votre choix. Nous avons sélectionné le soulignage comme double. Puis, cliquez sur « OK ». Voilà le texte est souligné. Alors, c'est comme ça, nous pouvons formater un texte en utilisant l'option « Couleur de police, effet et soulignage » dans Writer. Ensuite, en utilisant le sous-menu « paragraphe, laissez de l'espace à gauche et à droite du paragraphe. Si vous avez des doutes, Regardez et apprenez de la vidéo. Apprenons comment utiliser l'option « Retrait et espacement » dans Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu « Format ». Ensuite, cliquez sur le sous-menu « Paragraph ». Une boîte apparaîtra avec les différents onglets. Ici, Cliquez sur l'onglet Retrait et Espacement. Maintenant, vous avez les différents paramètres à changer. Vous pouvez les changer selon votre choix. Tout d'abord, augmentez la valeur de l'option avant le texte. Vous pouvez l'augmenter selon votre choix. Puis, cliquez sur OK. Voilà, la distance entre la marche gauche et le paragraphe est augmentée. Maintenant, cliquez à nouveau sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur Paragraphe. Puis, Augmentez la valeur d'après le texte. Ensuite, cliquez sur OK. Et la distance entre la marche droite et le paragraphe est augmentée. Alors, c'est comme ça, nous pouvons utiliser l'option Retrait et Espacement dans un document de texte. Ensuite, Changez le premier mot du paragraphe en utilisant des lettrines. Si vous avez des doutes, regardez et apprenez de la vidéo. Apprenons comment utiliser l'option Lettrines dans Writer. Tout d'abord, sélectionnez le texte. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, Cliquez sur le sous-menu « Paragraphes ». Une boîte de paragraphes s'apparaîtra. Ici, vous devez cliquer sur l'onglet « Lettrines ». Pour activer ces paramètres, cochez l'option « Afficher des lettrines ». Puis, augmentez la hauteur et gardez sa valeur comme 3. Puis, cliquez sur le bouton OK. La taille de lettre I a agrandi comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça nous pouvons utiliser l'option Lettrine dans un document de texte. Ensuite, divisez le paragraphe en deux parties et mettez les puces et la numérotation. Regardez la vidéo si vous rencontrez des difficultés. À l'aide de cette vidéo, nous allons apprendre comment insérer les puces et la numérotation dans Writer. Tout d'abord, divisez votre texte en deux paragraphes en utilisant la touche entrée du clavier comme montré en vidéo. Ensuite, cliquez sur le menu Format, puis cliquez sur l'option Plus et Numérotation. Une boîte de Plus et Numérotation apparaîtra. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quel type de puce et numérotation selon votre choix. Ensuite, cliquez sur l'onglet Puce et sélectionnez le type de puce selon votre choix. Nous avons sélectionné le type comme Puce en forme de marque de graduation. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà, le puce est inséré au début de la première ligne. Maintenant, Cliquez à nouveau sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Plus et numérotation. Puis, cliquez sur l'onglet Type de numérotation. Vous pouvez cliquer sur le type Numéro 1, 2, 3. Puis, cliquez sur OK. Voilà, le numéro 1 est inséré au début de la première ligne de deuxième paragraphe. Alors, c'est comme ça nous pouvons insérer les puces et la numérotation dans Writer. Mettez la date comme en tête et insérez le numéro de page en pied de page. En cas de doute, regardez la vidéo pour apprendre à le faire. Apprenons comment insérer L'en-tête et le pied de page dans Writer. Pour le faire, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Page. Ici, vous avez les différents onglets. Alors, cliquez sur l'onglet En-tête. Puis, cochez l'option Activez l'entête et vous pouvez voir ses paramètres. Vous pouvez aussi voir son aperçu dans la boîte de perçu. Maintenant, augmentez la valeur de l'option Espacement. Puis, cliquez sur OK. La distance entre la boîte de l'entête et la bordure supérieure de la page est augmentée. Puis, cliquez sur le menu Insertion. Ensuite, amenez le curseur sur le sous-menu Champ. Ici, vous pouvez insérer la date, le numéro de page, nombre de pages, etc. dans la boîte de l'entête. Pour insérer la date, cliquez sur l'option Date. Voilà, la date est insérée. Maintenant, tapez le nom dans la boîte de l'entête. Vous pouvez le taper au centre de la boîte. Puis, cliquez sur le menu Format. Ensuite, cliquez sur le sous-menu Page. Puis, vous devez cliquer sur l'onglet Pieds de page. Ensuite, cochez l'option Activer le pied de page et vous pouvez voir ses paramètres. Puis, augmentez la valeur de l'option Espacement. Puis, augmentez la valeur de l'option Hauteur. Vous pouvez garder ces valeurs selon votre choix. Puis, cliquez sur le bouton OK. Voilà, le pied de page est inséré selon les paramètres que nous avons sélectionnés. Maintenant, vous pouvez taper dans cette boîte. Puis, cliquez sur le menu Insertion. Ensuite, amenez le pointeur sur le sous-menu Champ, puis cliquez sur l'option Numéro de page. Voilà, le numéro de page est inséré dans la boîte comme vous pouvez voir en vidéo. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer l'entête et le pied de page dans Writer. Maintenant, Réduisez la taille de l'entête et du pied de page, puis modifiez l'arrière-plan de la page. Regardez la vidéo pour en savoir plus. Apprenons comment insérer l'arrière-plan dans une page de Writer. Tout d'abord, cliquez sur le menu Format. Une boîte apparaîtra. Puis, Cliquez sur l'option Page. Une autre boîte apparaîtra avec les différents onglets. Si vous cliquez sur l'onglet Bordure, vous pouvez voir ses paramètres. En ce moment, vous devez cliquer sur l'onglet Arrière-plan. Vous y verrez une palette de couleurs avec les différents couleurs. Ici, vous pouvez sélectionner n'importe quelle couleur de votre choix. Nous avons sélectionné une teinte de la couleur cyan. Puis, cliquez sur le bouton OK. Voilà, l'arrière-plan de la page est changé en cyan. Alors, c'est comme ça, nous pouvons insérer l'arrière-plan dans la page de Writer. Le cours est maintenant terminé. Enregistrez votre fichier de Writer sur l'ordinateur. Et ensuite, fermez correctement l'ordinateur. Aujourd'hui, vous vous êtes entraîné à utiliser certaines des options du menu Format, comme la couleur de police, le surlignage, le soulignement, ainsi que les options du paragraphe, comme l'entête et le pied de page. Enfin, vous vous êtes entraîné à utiliser le sous-menu Page. Alors, bonne journée et à bientôt.